Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux petits modules sympathiques sur Foundry VTT. Alors, il en existe énormément, énormément. Je tiens à remercier Sasmira et Dalvin. Il remarquera que je n'ai pas écorché son nom aujourd'hui. Pour m'avoir montré, présenté beaucoup, beaucoup de modules. Alors, je pourrais malheureusement pas tous vous les montrer, mais je vous en montrerai deux FX Master et Elf Estimate, qui sont deux petits modules. Euh, qui me semble essentiel pour masteriser sur Foundry VDT. On regarde ça ben, tout de suite. FX Master, donc ce petit module, fort sympathique, permet euh, d'ajouter des effets climatiques à une map. Donc il suffit d'aller dans, dans les scènes, de configurer la scène, et vous allez voir dans l'onglet, celui-ci, apparence atmosphère et vous avez effet climatique et là vous avez une petite liste euh, climatique euh, et donc là on va utiliser du coup la neige parce qu'on est dans une map euh, on va dire enneigée et vous voyez en effet comme moi tomber la neige ce qui ajoute un, un petit effet sympathique euh, un petit rendu euh, glacial supplémentaire à la progression de nos, nos pj euh, à, à l'arrivée de ce pont donc on peut, rajouter aussi un autre, on peut changer et mettre un autre effet que j'aime bien aussi, c'est brouillard. Alors qui est assez perturbant pour les joueurs, et tant mieux, euh, car il euh, va arriver et à, commençant à brouiller euh, la vision des joueurs. Alors pour pratiquement plus discerner les détails de, de l'endroit où il se trouve, mais vous inquiétez pas, c'est un brouillard qui vient, qui s'épicie et petit à petit se rétracte pour redonner un peu de visibilité à nos joueurs et ensuite revient et s'épicie à nouveau. Ce qui donne une ambiance très sympathique je trouve pour la progression des joueurs. Donc voilà, on peut en mettre d'autres. Alors là je vais vous montrer l'automne. Alors bien sûr, elle n'a pas beaucoup d'intérêt sur cette carte car ce sont des feuilles qui tombent. Des feuilles d'automne. Mais imaginez euh, cet effet euh, sur une magnifique euh, carte de forêt euh, en fin, en fin d'été, en début euh, automnal, Et ces feuilles qui tombent euh, sur, le, sur le tracé, sur le chemin où se trouvent les, les joueurs. Donc voilà. Euh, FX Master, bah, je vous le conseille car il permet d'ajouter pas mal de petites choses. Euh, d'effets et d'ambiance à vos cartes. Voilà, une fois Elf Estimate installé sur Foundry, je vous conseille d'aller dans configuration des options, onglet module. Et là, dans le petit onglet Elf Estimate, vous allez pouvoir régler, euh, identifier vous-même les états de, de vie de vos personnages. En partant de inconscient jusqu'à l'état le plus sympathique, indemne. Et vous pouvez aussi donner euh, le nom euh, de mort. Alors... Vous pouvez mettre mort, capote, ce que vous souhaitez. Pareil pour euh, la fonte, vous pouvez régler la taille euh, d'apparence euh, de l'état du joueur. Donc en passant la souris au-dessus, vous voyez tout de suite l'état euh, de chacun des individus présents sur la carte. Ce qui évite au healer euh, par exemple de demander euh, combien il reste de points de vie. Il le voit tout de suite en, en passant euh, la souris sur euh, ses compagnons. Et bien sûr, il y a une petite couleur vert pour dire que tout va bien. En bon, passant par un petit orange, puis très foncé, pour devenir inconscient. Voilà, petit euh, module fort sympathique, euh, très graphique, qui permet en un seul coup d'œil de voir l'état de ses compagnons. À bientôt <musique>